Bonjour, je suis le coach Béthi Savon. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans la section marketing et je vais vous parler d'une technique que moi-même j'enseigne mais qui fait partie des techniques les plus puissantes en marketing. Les techniques les plus puissantes en marketing utilisent ce qu'on appelle l'émotion. C'est redoutable en marketing parce qu'on joue sur une émotion et parmi les émotions les plus importantes à utiliser en marketing, il y a l'avidité, du gain et la peur de perdre. Ça, ce sont des émotions qui sont extrêmement puissante. Et moi-même, en tant que marketeur, ça m'arrive, malgré que dans ces techniques-là, de, de, de tomber toujours sur le, dans le piège. Donc, je vous explique une petite anecdote pour illustrer la technique. Une technique de, de pricing, cest une, une, une technique de tarification des prix qui pousse le client à dépenser plus. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans votre magasin, elle avait prévu de dépenser 10 000 francs et elle ressort en dépensant 15 000 francs. Ça, c'est le but des techniques de tarification psychologique. Et c'est pour ça que c'est redoutable. Et quand je les maîtrises, donc j'avais prévu de venir dépenser 50 000 dans ce magasin, je suis sorti avec une dépense de 60 000. En tout cas, un peu plus, 61 500. Donc j'ai dépassé mon budget et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dépassé mon budget grâce à cette technique-là et je n'ai pas pu résister. Alors de quoi s'agit-il Mon épouse adore les parfums, donc elle dit bon, on va, on va acheter des parfums et tout ça. Donc tous les deux, on est allé à la, à la parfumerie, elle a acheté son parfum. Moi bon, aussi, j'ai vu un parfum que j'aimais bien, ils avaient fait une petite réduction. Donc je dis, bon, je vais acheter des parfums et tout ça. Il y avait deux formats de thé, comme euh, ces ballons que vous êtes en train de voir en La bouteille de parfum de 50 ml, donc 50 ml, la moitié, était à 50 000 francs. Et la même bouteille, hein, pour sa quantité de 100 ml, était à 61 500. D'abord vous, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai pris la bouteille de 50 millilitres Est-ce que même pas fait? Ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que ce serait du gaspillage d'argent de payer une bouteille de 50 millilitres à 50 millilitres, alors que le double, c'est-à-dire 100 millilitres, ça me revient à 61 500. C'est-à-dire juste 11 500 de plus, je me retrouve avec une bouteille qui a le double de la quantité. Donc, je disais que je ne dépensais pas plus de 50 000. Mais voilà en train de faire sortir l'argent supplémentaire pour prendre la bouteille de 100 ml à 61 500. Donc je suis sorti du magasin avec la bouteille de 100 ml à 61 500. Et j'ai laissé la bouteille de 50 ml, c'est-à-dire la moitié à 50 000. Pourquoi ça m'a pris, comme on dit cette technique Le marketeur joue sur ce qu'on appelle la vérité du gain. Tu t'es dit, ça te fait tomber mal de dépenser 50 000, alors que c'était ton budget. Mais tu t'es dit, mais, je vais payer 50 000 pour 50 000, alors que je peux avoir le double à 61 500, juste 11 500 de plus. C'est comme ça que le client réfléchit. Et c'est ce qui fait que l'émotion qui est derrière, ça te fait tellement mal. C'est comme si on t'a grugé, quoi. Non, moi, je... non. C'est-à-dire que si, si j'étais ressorti avec la bouteille de 50 000 à 50 000, j'aurais eu l'impression que j'ai fait une mauvaise affaire. Et l'émotion qui est derrière, c'est ce qu'on appelle la du gain. Les clients adorent faire de bonnes affaires quand ils achètent. Donc les marketeurs vont utiliser cette technique de tarification psychologique qu'on appelle en marketing le pricing, c'est-à-dire des techniques où on va manipuler le prix et voilà. Et ça, c'est une technique qui est basique hein, en, en matière de tous ceux qui ont les espaces commerciaux, les boutiques et tout ça, c'est basique et ça prend à tous les coups. Moi qui suis un marketeur chez Monet depuis une vingtaine d'années, mais. Je n'ai pas pu résister. Je savais que c'était une technique marketing, mais ça me faisait trop mal de payer 50 000 francs ou 50 000 J'ai pris mes 100 000 litres à 61 500 et j'étais satisfait d'avoir fait une boîte d'un Donc c'est voilà la technique que je voulais vous montrer et vous dire que en matière de commerce, il faut se former, il faut maîtriser vraiment toutes les techniques parce qu'il n'y a rien de hasard. Cette boutique-là, c'est une boutique internationale, je ne vais pas dire le nom, mais une boutique internationale de parfumerie bien connue encore de voir qui fait chiffre d'affaires de malade il n'y a pas de secret particulier ils ont appris les techniques qui marchent à 99% même pour des clients qui sont expérimentés comme nous autres et euh, ils les appliquent tout simplement voilà donc euh, cette technique du pricing là on l'appelle euh, l'offre bas de gamme avec des inconvénients si vous voulez savoir un peu plus je vous invite à notre prochaine formation vous allez apprendre toutes les techniques expertes pour pouvoir développer votre chiffre d'affaires sans difficulté. Ah. Ceux qui sont en difficulté de vendre, c'est tout simplement parce que il y a des techniques efficaces qui existent, comme celles que je viens de vous décrire, que vous ne connaissez pas et que vous n'appliquez pas. C'est pour ça que votre chiffre d'affaires ne décolle pas. Apprenez les techniques, mettez-les en pratique. C'est pas nous qui les avons inventées. Elles existent depuis des millénaires. Elles ont déjà fait leur preuve à travers des millions et des millions de commerçants et de commerce, elles feront ces mêmes preuves-là si vous les appliquez dans vos commerces. Je vous dis à très bientôt et puis rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo-là pour voir un peu ce que nous proposons pour permettre aux patrons des PME, aux salariés entrepreneurs qui ne sont pas très bons dans la vente et qui redoutent la vente, pour vous dit qu'il n'y a rien de compliqué et que vous pouvez engager des revenus comme n'importe quel commerçant. Et qui a la compétence en marketing. Ciao, ciao, bye bye, on se dit à la prochaine.